elle voulait vous faire un petit coucou <rire> tu fais coucou minou mmh. toi es pas te pagnolais à côté, hein, tu voulais des caresses et des câlins bon elle est quand même un petit peu sauvage elle mmh. voilà, bien quand même, allez hop. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes cheveux sur vos conseils. Donc dites-moi dans les commentaires. Alors là je les ai bouclés hein, pour avoir un petit peu de volume. Je ne sais pas trop euh, ce que vous en pensez. Je les ai mis un peu n'importe comment. Euh, parce que moi il faut savoir que les boucles ne tiennent pas dans mes cheveux. Donc là c'est vraiment étonnant. Euh, donc voilà j'ai un vieux reste de tie and dye, ma couleur naturelle en haut Donc euh, voilà ça donne pas forcément grand chose Mais bon voilà j'ai voulu tester hein. euh, Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler en fait euh, de quelque chose qui... En fait c'était une réflexion que, que je me faisais ce matin avec euh, mon copain Voilà au lever du lit comme ça on discutait un petit peu de la vie Et euh, donc je vais vous expliquer un petit peu peut-être le... Con, le tout ce qu'il y a autour, euh, autour de tout ça euh, le, le contexte, voilà c'est le mot que je cherchais le contexte autour de tout ça euh, c'est que euh, je vois souvent des personnes qui ont tendance à, à se dire ma vie est nulle euh, je n'arriverai à rien, parce que mes parents étaient pauvres je serai pauvre aussi parce que mes parents étaient ouvriers je serai ouvrier euh, ouvrière bien sûr euh, donc en fait euh, ce que j'ai envie de dire c'est que vous n'êtes pas obligé de marcher dans les pas de vos parents vous n'êtes pas obligé de faire ce que la société vous dicte vous n'êtes pas obligé de croire que parce que vous n'avez pas fait des grandes études vous ne pourrez pas gagner de l'argent vous ne pourrez pas être indépendante vous ne pourrez pas avoir votre entreprise euh, j'ai envie de dire tout ça c'est faux ce sont des croyances limitantes qui vous empêchent d'aller vers vos projets, vers vos rêves qui vous empêchent de mettre de l'énergie vers ce qui est vraiment important. Euh, parce que quand vous passez votre temps, alors j'ai envie de dire, à vous plaindre ou à ressasser des éventuels problèmes, tout ça, en fait vous, vous restez coincé dans un schéma qui fait que vous ne cherchez pas des opportunités, vous ne cherchez pas des possibilités de changer votre situation en fait en ressassant constamment on n'avance pas, on fait du sur place. C'est comme si vous voulez euh, parcourir une grande distance, mais tant que vous courez sur place, eh ben, il ne se passera rien. Au bout d'un moment, il faut mettre un pas devant l'autre et avancer. Et pour avancer, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien simplement, il faut arrêter euh, de vous dire euh, « Je ne suis pas assez bien, je n'y arriverai pas. Euh, oui, mais les autres ont ci si ou ça que je n'ai pas. » Non. Tout le monde a commencé au point zéro, alors certes il y en avait qui étaient peut-être un peu plus avancés mais il faut voir ça comme si vous avez une ligne de départ et que peut-être il a commencé un mètre ou deux mètres avant vous. Mais il ne faut pas vous dire non lui il était déjà à un mètre de l'arrivée, ce n'est pas vrai tout le monde, même les, les enfants d'entrepreneurs, tout ça, ont dû aussi prouver euh, qu'ils en sont capables. Ils n'ont pas forcément eu tout, tout cuit dans la bouche. Donc, ce qu'il faut bien, bien, bien comprendre, c'est que tout le monde est capable de réussir. Mais pour ça, il faut mettre un pas devant l'autre. C'est important euh, d'avancer et de ne pas rester euh, bloqué, stagné sur des problèmes existants. Et encore pire, des problèmes passés. Parce qu'on peut se dire... Oui mais dans ma vie j'ai été malade, j'ai si, j'ai ça, j'ai été gravement malade, j'aurais dû mourir à 24 ans, j'ai perdu mon père à 12 ans, j'ai eu plein plein de soucis dans ma vie, euh, voilà si vous allez sur mon site internet j'en parle un petit peu, pour celles qui sont un peu curieuses, euh, mais c'est pas pour ça que je n'ai rien entrepris dans ma vie et au bout d'un moment il faut simplement s'arrêter, analyser sa vie, se dire ok, alors, euh, je fais, j'ai je tra mon travail par exemple pendant 8 heures. Ok, bon, et pendant 2 heures, 3 heures par jour, euh, je vais aller sur Facebook à regarder des bêtises, sur Youtube à regarder des choses qui ne me servent pas forcément. Alors, des, des vidéos de chat, des choses comme ça, c'est sûr, ça fait rire et tout. C'est bien de se divertir. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que tout le temps où vous passez à vous divertir, c'est du temps que vous ne passez pas... À à imaginer vos projets futurs, à vous investir pour votre vie future et à avancer. Ce serait comme faire du surplace, voilà. Donc surtout, la chose importante que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est arrêter de faire du surplace et faites un pas en avant. Même si le pas en avant est maladroit, même si vous trébuchez, même si vous tombez, c'est pas grave, vous aurez appris quelque chose en faisant ce pas en avant. Donc ce pas en avant, qu'est-ce que ça peut être Parce qu'on peut se dire, voilà, mais... Qu'est-ce que je peux faire ben, Simplement, par exemple, vous dire, ben, les deux heures que vous passez le soir à regarder Netflix, et eh ben pourquoi pas le prendre pour euh, faire un plan de vie Voilà. Moi, je fais des plans de vie quasiment euh, tous les mois. Je me dis, voilà, dans six mois, je veux avoir ça dans ma vie. Dans un an, je veux avoir ça dans ma vie. Je ne le fais pas qu'un nouvel an. Non, je le fais tous les mois quasiment pour vraiment me refixer tous mes objectifs, pour être sûr que je suis toujours encore focus sur, euh, sur le bon chemin parce que voilà le chemin il peut être droit mais il peut être aussi sinueux et voilà, plus il est droit, plus on va arriver rapidement à l'objectif, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc si vous voulez avancer rapidement, il vous faut une liste, il vous faut une liste d'objectifs. Donc mettez, voilà, prenez une heure de votre temps, une fois de temps en temps, à faire un plan précis de ce qui vous enthousiasme. Là où vous vous dites, oui mais ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire depuis longtemps. Moi j'ai combien de fois des gens au téléphone qui me disent, mais Nathalie tu sais, alors je suis infirmière, je suis assistante dentaire, je suis ci, ça, ça mais mon vrai rêve dans la vie c'est d'être prothésiste ongulaire. Et voilà. Et elles me disent mais j'ai mis 15 ans à m'en rendre compte. J'avais fait une formation il y a 10 ans et tout, mais j'étais pas accompagnée, donc forcément ça n'a pas marché. Et puis je n'avais pas assez confiance en moi et tout ça. Et qui reviennent vers moi en me disant mais ça y est, maintenant je suis décidée. Mais imaginez si à l'époque elles avaient dit maintenant j'y vais, je fonce. Ben, 10 ans après, où est-ce qu'elles seraient Elles seraient, seraient peut-être formatrice, elles auraient peut-être une grosse entreprise, elles auraient peut-être des employés ou je ne sais quoi. En tout cas, la vie ne serait pas du tout pareille pour elles. Alors peut-être bien sûr qu'elle se serait plantée aussi parce que il n'y a pas tout le monde qui réussit pourquoi parce que tout le monde ne réfléchit pas de la même manière tout le monde n'a pas euh, les mêmes objectifs tout le monde ne, ne conçoit pas son entreprise de la même manière et certaines personnes quand elles ne sont pas accompagnées ben, baissent les bras, les bras beaucoup trop vite donc c'est aussi ce qui fait que même si on a un projet l'accompagnement c'est vraiment ce qui est hyper hyper hyper important donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo c'est que tous les temps morts les temps passés à ne rien faire en fait fixez-vous des objectifs et une fois qu'ils sont fixés mettez-vous à, à faire des choses dans ce sens ça veut dire commencer à vous entraîner regardez des vidéos déjà sur Youtube après ne faites pas que des vidéos sur Youtube parce qu'il y a certaines personnes qui font des vidéos qui racontent vraiment j'ai déjà vu des choses aberrantes qui travaillaient sur des mycoses ou des choses donc surtout par pit ne, ne vous limitez vraiment pas aux vidéos youtube mais je propose par exemple une formation d'initiation gratuite à la prothésie angulaire ce n'est bien sûr pas une formation certifiante mais c'est une formation qui va déjà vous donner des petites bases et j'ai eu tellement de personnes qui m'ont dit ouais mais nathalie rien qu'avec cette vidéo j'ai compris là euh, ce que je faisais faux alors que ça faisait euh, déjà deux ans que je faisais ça comme ça mais maintenant j'ai compris et puis voilà ça marche beaucoup mieux donc rien que déjà avec les vidéos gratuites vous allez en, a en apprendre beaucoup et ensuite Bien sûr par la suite si vous avez envie d'être accompagné, moi je vous accompagne sur plusieurs mois, on monte ensemble votre projet et tout ça et là vous allez être vraiment sécurisé, rassuré, vous allez être dans un groupe bienveillant avec des filles qui ont le même objectif que vous et on reste focus tous les jours, on se parle du moins sur le groupe, hein, bien sûr pas en personnel je ne pourrais pas mais il euh, y, y a... voilà l'émulation de groupe qui fait que vous êtes soutenu, vous êtes motivé et même les personnes qui auraient eu tendance à baisser les bras dans une autre formation là elles s'accrochent et qui, qui me disent voilà j'ai eu un enfant, je pouvais pas m'entraîner pendant plusieurs mois parce que c'était trop compliqué j'ai une grossesse difficile tout ça et qui me disent voilà maintenant je suis remotivée euh, euh, voilà euh, ma maman peut garder mon enfant pendant ce temps je m'entraîne et tout, les temps morts je les consacre à ça, mon copain regarde la télé moi je fais les ongles, j'adore ça et euh, je dis les ongles mais ça peut être totalement autre chose, ça peut être le maquillage, ça peut être même un autre domaine mais ce qu'il faut savoir c'est que il faut rester focus et il faut beaucoup s'entraîner pour réussir ça ne viendra pas comme ça, personne n'a réussi comme ça, ça fait 15 ans que je suis dans ce métier c'est voilà, pas pour rien que j'en suis là, c'est parce que j'avais un objectif j'ai failli abandonner plein de fois au début parce que bien sûr il y avait des clientes qui n'étaient pas satisfaites et vous en aurez et c'est normal, il faut juste être prête à, à recevoir ça quand vous le savez, quand vous êtes au courant vous serez prête à recevoir les personnes qui vont être moins contentes parce qu'il faut bien savoir une chose il y a des personnes gentilles sur cette terre et il y a des personnes qui sont moins gentilles et qui vont toujours essayer de trouver la petite bête pour vous déstabiliser. Et il y a même, alors ça j'ai entendu plusieurs filles à qui c'est arrivé, des prothésistes ongulaires du secteur autour de chez vous qui vont venir chez vous, ou qui vont essayer de venir chez vous du moins, euh, un peu incognito pour voir ce que vous valez. Donc là encore une fois elles peuvent vous casser si elles ont peur de la concurrence. Donc tout ça il faut le savoir. Et tout ça c'est ce qu'on voilà c'est ce que je vous apporte dans cette formation là qu'on ne vous apportera sans doute pas dans d'autres formations avec tout le côté voilà engagement, encouragement, tout le côté développement personnel parce que vous devez devenir une meilleure personne si vous voulez réussir une personne qui a une mentalité de perdant ne peut pas être un gagnant pas tout seul, pas comme ça du jour au lendemain ça lui tombe pas dessus paf j'ai une illumination maintenant, tout est positif dans ma vie je vais y arriver, en général ça peut arriver mais en général c'est pas le cas c'est arrivé à écartouer donc pourquoi pas, ça peut arriver. Euh, D'ailleurs, je vous conseille énormément de suivre des vidéos de développement personnel. Moi, j'écoute environ... Euh, deux à trois livres de développement personnel, alors j'essayais par semaine, en ce moment je n'y arrive plus, j'ai trop de travail mais moi j'adore aller marcher dans la nature avec un livre de développement personnel sur les oreilles, ça m'aide énormément vous en trouverez plein sur euh, sur Youtube et, euh, et des gratuits, donc euh, voilà vous avez vraiment pas d'excuses, là vous faites du sport, vous vous aérez vous, vous, euh, voilà, vous musclez votre cerveau avec tout ça, vous changez euh, votre état d'esprit, ça peut que vous faire du bien et une fois que vous êtes décidé sur ce que vous voulez faire, là on peut travailler ensemble, si vous n'êtes pas décidé, malheureusement on ne pourra pas travailler ensemble, je ne veux que des personnes déterminées, je veux j'aimerais avoir 100% de réussite dans mes formations, donc que tout le monde sorte et développe une entreprise de folie après je sais qu'en pratique malheureusement ce n'est pas possible, puisqu'il y a certaines personnes qui ne tiendront pas le coup parce que d'être une entrepreneuse c'est, euh, ça demande de l'investissement personnel, donc il y en a qui ne sont pas prêts à mettre cette énergie et cet investissement personnel, mais je vous garde une chose c'est que si vous le faites si vous, vous accrochez dans les moments durs la réussite sera vraiment extraordinaire on fait des fois sur le groupe des choses au top et je trouve ça vraiment juste génial des personnes qui se font embaucher hyper rapidement après l'obtention donc de l'examen et tout ça et euh, ou alors qui monte une entreprise qui cartonne tout de suite j'ai des personnes qui sont complètes trois mois à l'avance donc voilà ça c'est pour moi c'est des super belles réussites et des gens qui me disent mais Nathalie j'avais rien dans ma vie avant et grâce à cette formation tout a changé j'ai pu emmener mes enfants à Disney pour la première fois ou des choses comme ça mais c'est génial quoi moi j'adore entendre ce genre de choses et si vous voulez changer de vie et eh ben voilà commencez par vous poser prendre un carnet un stylo et notez ce que vous voulez avoir dans votre vie on raye le passé et si vous n'arrivez pas à rayer le passé, eh j'ai une, une formation qui s'appelle confiance en soi et succès. J'ai des packs de formation, où on peut l'intégrer dedans et en fait ça vous permet donc sur 12 semaines de faire table rase de tous les problèmes que vous avez, euh, de voilà toutes les frustrations, les, les choses qui vous bloquent dans votre vie, qui vous empêchent de devenir une femme à succès. Et là justement on va traiter tout ça et on va essayer grâce à des exercices donc, à faire chaque semaine, à évacuer tout le négatif de votre vie pour vraiment se concentrer sur l'objectif et y arriver, et, et y aller, et y arriver. J'avais envie de dire. Je suis désolée, hein, je, <rire> je parle un petit peu vite. Euh, donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à euh, mettre un petit pouce en l'air si vous aimez, vous abonner si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos parce que j'ai très souvent des personnes quand elles m'appellent, quand elles m'ont au bout du fil. Parce que voilà, si vous voulez suivre une formation, vous pouvez m'appeler avant pour qu'on discute de votre projet. Donc, euh, ça, ça se passe sur. Sur le site www.yournails-international.com dans la partie formation donc vous verrez en plus de tout le descriptif des formations complètes vous verrez que vous avez la possibilité de m'appeler de réserver un appel avec moi et donc on peut discuter de votre projet donc n'hésitez pas à le faire moi je serais vraiment contente de le faire avec vous et donc justement lors de ces appels là vous êtes très très nombreuses à me dire bah, c'est ce type de vidéo qui a fait que je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai senti que tu étais la bonne personne pour moi je n'arrive pas à l'expliquer mais euh, j'ai mon intuition qui me dit que c'est vers toi que je veux aller et euh, donc c'est des choses qui me poussent à vous faire encore plus de vidéos de ce genre là, des vidéos un peu de déclic qui font que vous osez franchir le pas. Les vidéos de pratique c'est très bien, mais au bout d'un moment il faut se lancer, il faut oser croire en soi et je pense que c'est super important aussi. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est important pour vous, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à la partager également et puis nous on se retrouve pour une très prochaine vidéo très très bientôt donc avec du nail art des poses gel, du maquillage voilà je vous fais tout ce que j'aime dans ma vie, euh, j'ai envie de vous partager sur cette chaîne voilà, tout ce, que, tout ce qui moi me passionne et donc euh, voilà, donc dites moi ce que vous aimez peut-être que je vous ferai encore des visualisations parce que certaines personnes me disent que ça les aide beaucoup aussi et puis euh, pour ma part je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite